Bertrand, si, si oui. tu me permets, je, okay. je, je réagis à une question posée par Jean-Romain, qui, qui se pose la question que, sous couvert d'une réflexion sur notre modèle social, nous entérinons une politique de dérégulation. Je voudrais juste lui dire que, bien évidemment, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Euh, notre modèle social est, est, est bien décrit, et nous sommes vraiment dans une logique d'intégration et d'inclusion, et nous ne sommes pas du tout dans, dans un esprit... Euh, j'allais dire, d'universités privées, comme vous pouvez les citer au Canada ou au Royaume-Uni, et, et je pense que le plus facile pour nous en tant que responsables serait de ne rien faire. Mais bien évidemment, euh, nous avons discuté tous ensemble pour essayer de réagir et, et, et de maintenir ce modèle social et, et ce modèle d'inclusion, tout en gardant l'excellence, bien évidemment, euh, à, à, à l'esprit, et je pense que ce qu'on propose ça n'a rien à voir avec ce qui est proposé dans les pays que vous citez. Nous sommes vraiment dans un modèle social. Et vous pouvez le remarquer également, ce qui est proposé par les autres écoles, et Frédéric l'a dit tout à l'heure, qui est hors maîtrise, nous sommes vraiment dans un autre esprit de redistribution et puis en même temps d'investissement sur les moyens qui permettront d'abord encore une fois à ce que nos jeunes puissent avoir et le diplôme et les clés pour s'insérer dans la vie au-delà de, au-delà de trouver un emploi, c'est de pouvoir s'émanciper et, et j'allais dire, et progresser dans sa vie, dans sa vie professionnelle. Et c'est ça le but qui nous anime et rien d'autre. Si on regarde des rapports récents, le rapport de France Stratégie, des rapports de think Tank comme Terra Nova, certains travaux de la CPU ont livré euh, des scénarios clés en main pour la hausse des frais d'inscription. La Cour des comptes n'est pas en reste. Et évidemment, euh, je ne pourrais pas euh, me priver, enfin, je ne veux pas me priver de citer les Macron Leaks, hein, ces, ces fameuses fuites issues de la campagne du candidat Emmanuel Macron à la présidentielle, et la toute fameuse note de Robert Garibobo euh, qui, euh, qui parle des frais d'inscription comme le de la guerre et qui fixe des objectifs très clairs, mais qu'il précise qu'il qu est important de tenir cachés, car ils sont explosifs, entre 4 000 et 8 000 euros en licence, 10 000 euros en master et jusqu'à 20 000 euros en grande école. Et parallèlement, il définit un plan de communication. Cette note est assez intéressante, je vous en encourage à la lire. Un plan de communication pour faire avaler la mère pilule, puisque, et là je le cite encore, il faut bannir pour lui les mots de concurrence et d'excellence qui sont détestés par les syndicats d'étudiants et d'enseignants et les remplacer par les mots d'ouverture et de diversité.